I'm yeah. et on rentre au pied du mur. On est presque toujours super excité juste d'entrer dans la voie. On a déjà fait deux voies de calife et une voie de demi-finale. On est dans les top 8, on peut être sur le podium, on peut gagner, et il y a juste une voie entre nous et cette médaille. Moi, je pense que ceux qui sont capables de, de plus facilement gagner que les autres, on va dire entre guillemets, hein, c'est ceux qui aiment ce jeu, qui aiment jouer, qui aiment la pression, la pression positive, le public au pied de la voie euh, qui savent qu'il y a de l'enjeu. Quand tout se passe bien dans une boîte finale, euh, bah, déjà c'est euh, bon, bon signe. C'est agréable parce que du coup c'est toujours plus sympa de pouvoir euh, développer ta grimpe et euh, te sentir bien. Mais du coup quand ça se passe bien, il faut. Pareil, c'est euh, à double tranchant. Parce qu'il y a un côté où tu dis bah, si toutes les, les voies sont dures pour tout le monde, elles peuvent être aussi faciles pour tout le monde. Donc si je suis bien, les autres seront sûrement bien aussi. à faire son job, ça veut dire mettre en application concrètement le jour J tout ce qu'ils ont mis en œuvre pendant les mois et les mois d'entraînement. Il faut savoir que pour la première étape de la Coupe du Monde qui est Chamonix, il y a 8 mois de préparation avant. Donc 8 mois de préparation où on va développer le physique, les qualités mentales, techniques, hein, de, de manière basique on va dire. Et puis petit à petit, on va répéter les mises en situation pour que le jour J, il soit prêt. Donc en gros, eux, leur job, ils vont être face à un jeu, donc euh, le jeu ça va être euh, une voie et il va falloir qu'ils euh, qu acceptent le jeu, qu'ils prennent assez de risques pour euh, ben, ils seront huit en finale, donc euh, les compteurs seront remis à zéro par rapport à tout ce qui s'est passé avant, donc déjà il faut faire le deuil de ça et après ils savent qu'ils peuvent être euh, les huit finalistes, premier à huitième, donc ceux qui vont je veux dire prendre un maximum de risques et faire simplement le job sans surjouer leur escalade, sans essayer de euh, de faire n'importe quoi, de, de griller de l'énergie bêtement, et ils auront, ces gens-là auront le plus de chances possible de monter sur le podium et de gagner. Ce qu'on peut retenir là de, de, des phases finales en tout cas c'est euh, bah forcément la, la perte de Bassa très rapidement dans la condition sur les huitièmes de finale euh, il était très très bien placé il était deuxième des qualifs il tombait donc contre le 15 quinzième euh, malheureusement il n'en euh, voit pas assez fort en fait sur, sur le départ et du coup il n'arrive pas, euh, pas bien placé sur la, sur la prise de, de pied euh, sur laquelle il, il zippe là. Donc ça c'est vraiment euh, la déception parce que du coup Passa euh, est en forme, euh, il l'a montré sur les qualifications en faisant deuxième. Mais bon c'est aussi le jeu de la vitesse, euh, il faut arriver à être bien placé au bon moment, au bon endroit et c'est pas forcément évident. Euh, la preuve c'est que euh, à contrario, Anouk euh, qui finit première des qualifications, elle a, a réussi à, à garder sa place et à enchaîner tour après tour et euh, jusqu'à jusqu la victoire finale, donc euh, c'est plutôt une très très bonne chose pour Anouk. Oui, bah c'est sûr que depuis l'année dernière, euh, je n'avais pas gagné de compétition parce que le début de saison, là, ce pas très bien passé. Euh, J'avais gagné l'année dernière à Chamonix, c'était un très bon souvenir, donc forcément, euh, je rêvais de refaire la même chose, mais bon, euh, c'était vraiment pas gagné d'avance. Là, euh, dès les qualifications, il euh, y a Kaplina, donc la record, celle qui a le record du monde actuel, qui s'est fait sortir. Du coup, bah, théoriquement, j'étais celle qui était la plus rapide, mais après il n'y avait rien qui était fait. Donc euh, à la fois je me projetais pour me dire Ah, il y a moyen, il y a moyen mais en même temps, il fallait se concentrer et faire les duels les uns après les autres. Donc euh, c'était vraiment pas facile à gérer. Donc, je suis vraiment contente d'avoir réussi euh, à gagner hier.